Bonjour, je vous montre comment faire de la récup' avec un cagette en bois pour les fruits. On a besoin, pour cette réalisation, la sous-couche du modeling impaste, des couleurs acryliques, la cire, ça c'est un pochoir que j'achète, mais vous pouvez aussi les créer vous-même, une spatule, des outils avec la pointe en gomme, pinceau, ciseaux, assiette en plastique, scotch, toujours notre bricole à côté. J'ai pris mon pochoir et j'ai les fixé avec du scotch au milieu des deux agrandes. Je vais mettre dans l'assiette les modding pass. Alors la spatule on l'utilise de cet côté, c'est pas en cuillère, ni hein? ça se prend comme ça. Vous avez des petits défauts. Vous pouvez l'enlever tout de suite, il n'y a aucun souci. Mais moi, je veux pas un effet parfait. Je vais récupérer mon surplus de pâte. Je vais laver mon pochoir. Et je vais recommencer de l'autre côté. Avec les outils, je vais travailler... donner un effet plus intéressant Et on le laisse bien sécher et on passe à la partie suivante alors de l'autre côté j'ai fait l'autre partie du pochoir je prends à peu près les centres voilà exactement la même chose. Faire l'autre côté maintenant qu'on a fini de faire les reliefs sur la cagette et que c'est bien sec. Je vous montre les angles. En fait, j'utilisais toujours le même pochoir, juste en façon euh, différente. Et on peut d'un côté, un peu dans l'autre, et maintenant on peut partir avec la sous-couche et les couleurs. Dans les parties où il y a des signes, où il y a le relief, vous pouvez faire un, un mouvement rotatoire pour vraiment faire rentrer la sous-couche dans les parties en bois. il faut pas oublier de vérifier et bien étaler. Je profite aussi pour mettre beaucoup de sous-couches où il y a des petits trous pour les combler. Une fois qu'on a passé deux couches de sous-couches et une couche de blanc vif, voilà le résultat. Et maintenant, on va faire les effets. Oui. On va déposer de, de la cire sur les bords. On tapote les doigts dans la cire, on tapote à côté pour enlever les surplus et on reste bien léger pour les mettre sur les reliefs. On profite aussi de faire un peu le bord. Si vous les mettez trop, on repassera un peu de blanc. C'est pratique d'avoir un petit carton dessous pour pouvoir tourner la cagette sans la toucher. Et maintenant, on va utiliser la cire comme peinture pour faire des effets sur le fond voilà il faut pas trop trop en faire c'est joli quand c'est vraiment euh, délicat Dernière étape, avec les marrons, ça c'est une peinture nacrée et on va l'utiliser comme une assiette. la même chose, j'ai mis les doigts dans la peinture, je tapote à côté et fait exactement comme avant. Je sali un peu les fond.